Coucou Alors pour faire la fameuse recette de chips de frites euh, french fries keto, la fameuse alors, c'est très simple. Il faut juste trois ingrédients, si on veut. Donc, je vais faire la version avec la, la farine de coco. Il y a la version avec la farine d'amande, mais moi, j'ai choisi la farine de coco. Et zentengam et de l'eau chaude. Très simple. Donc, alors, on va commencer par peser, parce que les mesures, apparemment, doivent être bien, bien pesées. Donc on a notre balance, on va mettre 50 grammes de farme de repos. 50 grammes. Je suis à 36, 38. Oups oh, J'ai débordé. Je vais enlever un petit peu. Voilà. J'ai l'oiseau qui crie. donc ensuite on va mettre 3 cuillères à euh, euh, café de Zanthangom. 3. Je trouve que 3 c'est quand même beaucoup mais bon. On va suivre, on va essayer de suivre la recette telle qu'elle. <rire> Ça va modifier pour l'instant. Et euh, de l'eau avec euh, la cuillère à table, on va mettre entre 7 et 8. Bon, commençons d'abord à mettre 5. 1, 2, 3, 4, 5. On va tourner avec une cuillère simplement. On va tourner simplement. Donc on va continuer à ajouter. Je pense qu'au départ il fallait que je mélange d'abord bien la farine de coco avec les intangom. Ça va se mélanger. Donc on était à 5, on va mettre 6 maintenant. 6. 7. On va essayer de mélanger avec 7. Bien. Je pense que je vais arrêter à 7. Je pense que je vais arrêter à 7 parce que si je mets 8, ça risque d'être trop, euh, trop trop molle. Donc ici, euh, quand je touche, la texture est c'est assez euh, c'est doux, c'est doux au toucher, un peu lisse, brillant, voyez Donc je pense que 7 pour moi, je vais laisser à 7 parce que c'est des frites il faut pas que ça soit trop liquide donc c'est vraiment elle est lisse toute blanche et euh, on va laisser reposer pour 15 minutes alors 15 minutes sont passées on va étaler la pâte et découper sous forme de french fries et on va frire. Alors, il n'y a pas un changement de grosseur au niveau de la pâte mais euh, je vois que c'est je trouve que c'est plus humide au toucher. C'est plus humide. Donc, euh, ben, j'espère que ça va pouvoir bien s'étaler. Donc, je vais mettre euh, euh, du papier parchemin on va mettre du papier cher. on va mettre du papier là on va couper deux le deuxième ça sera au-dessus notre pas là on va refermer avec l'autre et on va l'étaler je trouve que c'est souple, plus souple que lorsque on faisait le mélange, et c'est aussi moins gluant. Donc euh, on va l'étaler euh, bien mince. On va essayer de faire ça euh, assez mince. Peut-être pas trop mince, mais euh, assez mince, pour que ça ait l'air vraiment hein, le frit. J'essaie de, de ranger les pourtours. J'aime qu'il y ait de l'esthétique. Mais je préfère quand même que le, le goût y soit. Pas seulement l'esthétique. J'aime quand c'est aussi vraiment bon. J'ai un mince c'est assez est -ce que c'est trop mince bon on va mettre ça de côté je pense que cette dimension elle est bonne ouais et, et c'est bien lisse est ce que ça vous donne le goût <rire> donc là on va mettre dans l'huile et, euh, et voilà, on aura des french fries, plutôt. Alors, ici, j'ai ma Hello. coucou Hello. <rire> qui fait son petit-déj et là, j'ai l'huile. Bon, l'huile que j'ai utilisée, c'est l'huile d'amande. Bon, pas parce que c'est la meilleure, mais c'est parce que c'est ce que j'avais, c'est une bonne huile. Euh, ici c'est l'huile d'olive, bon mais je pas, je pas utiliser, j'ai préféré utiliser l'huile d'amande. Donc vous pouvez utiliser. Donc on pose délicatement, c'est pas, on ne pose pas ça comme euh, en vrac là, comme les fruits de pomme. Voilà nos frites qui sont prêtes, je vais mettre un peu de sel, et voilà prête à consommer, à être consommées. Alors voilà le, le rendu final, j'ai ici euh, mon plat qui est tout simplement les côtes de porc barbecue et j'ai donc ces fameuses frites de pommes que je vais tester avec la salade. Je fais une salade simple. Et donc ça a vraiment tout l'air d'un plat de resto. Sauf que les frites, c'est vraiment les frites keto. Friendly. Donc on va faire le test, test. Pour le test, j'ai ici la frite. C'est bon. Mais ce n'est plus croustillant. En fait, lorsqu'on vient de frire, c'est vraiment croustillant, c'est vraiment hein, ce crunchy-là, croustillant comme on aime. Mais avec le temps, ça perce là, c'est ce que j'ai remarqué. Donc, c'est vraiment bien de manger ça bien chaud. Donc, euh, en tout cas, souhaitez-moi bon appétit. Et si vous essayez aussi chez vous, je vous souhaite un bon appétit. Donc, si vous essayez cette recette, dites-moi ce que vous en pensez. En tout cas, c'est une bonne alternative. C'est sûr que ça n'a pas le goût exact des frites de pomme ou de patate, si vous appelez ça patate. Mais c'est quand même une belle alternative, mieux que euh, les frites de riz de tabacca et tout ça. J'ai essayé et ça ne m'avait pas vraiment plu. Donc, ça, c'est la meilleure alternative. Et c'est bon de manger chaud. Là, c'est vraiment croustillant et le goût se rapproche un peu, des de vraies frites de pomme. Donc, euh, c'est ça. Si vous avez aimé, n'hésitez pas de lever le pouce, de partager et de me dire ce que vous en pensez. Euh, n'hésitez pas aussi à vous abonner à la chaîne Plaisir Keto. Ici, on partage des bonnes idées pour faire euh, euh, son pour mener son lifestyle en keto de façon fun et sans, sans avoir l'impression de se priver ou d'être frustré. Donc c'est ça en tout cas ce qu'il est question dans cette page. Merci et à bientôt. bye, bye.